Salut, salut, je te remercie d'être là, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu permanente, tu vois, donc c'est un service qui va revenir quand même tambour battant dans les salons de coiffure, une clientèle qui sera désireuse d'avoir un, un résultat beaucoup plus souple, beaucoup plus moderne, beaucoup plus cosmétique aussi, si je puis dire. Donc, moi là, je vais, je vais aborder avec toi aujourd'hui une façon de faire une permanente, c'est forcément pas une façon unique. On va utiliser une permanente classique, comme on a toujours fait, enfin, comme les coiffeurs ont toujours fait depuis ouf, des lustres. Et on va euh, la moderniser un petit peu, on va lui apporter une petite touche futuriste. Euh, de la scousse, ça va nous permettre de fidéliser une clientèle euh, autour de ce service-là. Ça va nous permettre aussi d'apporter une touche de nouveauté à une clientèle qui pratique ce service quand même depuis des décennies maintenant. Et surtout, ça va nous permettre aussi d'économiser en produits. Tu vas voir que la façon dont on va faire là aujourd'hui beaucoup plus économique. Elle est beaucoup plus cosmétique aussi dans le sens où elle va moins friter le cheveu. Parce qu'on n'a pas de friction avec l'éponge donc on a un cheveu qui sera quand même moins sollicité donc moins de produits moins de friction avec l'éponge donc on a quand même un meilleur respect du cheveu et là on l'a fait sans le plex, hein, sans rien donc on peut aussi en plus de ça ajouter un plex quand on a un cheveu qui est vraiment vraiment mal en point euh, à côté de ça on peut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun produit qui rentre en contact avec tes doigts donc ça c'est quand même un truc qui est pas mal parce que quand tu brasses des clientes et des clientes au fur et à mesure des journées bah, limiter euh, le contact avec les produits, bah, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas négliger. C'est très très important, surtout pour notre santé à nous coiffeurs. Et euh, ces derniers points là qui, comme j'aborde un petit peu dans le début, le truc euh, vraiment magique là-dedans, c'est que tu vas permettre de mettre en place une prestation dans ton établissement avec un petit côté novateur en essayant de te placer vraiment à la pointe et qui interpellera les clientes qui sont déjà adeptes de ce service-là. Mais à l'ancienne la, technique, qui leur dira pas, nouveauté, machin, moi je veux essayer. Et là, je peux te dire que les retours sont bons. Moi j'ai des clientes maintenant qui ne veulent faire que comme ça parce qu'elles ont trouvé ça génial. Ça donne un résultat beaucoup plus souple, donc beaucoup plus moderne aussi. Donc ça leur donne l'impression d'être un petit peu moins vieillotte, tu vois Donc c'est quand même aussi très très important. Euh, et euh, petit côté un petit peu au pistolet, tout ça, machin, c'est petit côté un, un poil futuriste, surtout que là, moi. Avec le air c'est réglable, donc euh, comme tu vas voir au début de la vidéo, je règle le machin sur la puissance maximum pour que le produit sorte vite. Et puis après, je badigeonne partout, donc euh, un godet, euh, ça ne représente même pas un tiers de ce que j'aurais mis dans un bol avec une éponge, pour te dire un peu l'économie, donc ça veut dire que avec la même bouteille, je vais faire trois fois plus de permanente. Et pour euh, la saturation, avec un godet, je fais mes deux passages, euh, c'est euh, voilà, un quart de ce que j'aurais mis euh, avec euh, le fixateur après. Donc... Euh... Tu vas pouvoir voir dans cette vidéo une technique un petit peu sympathique, en tout cas moi maintenant je commence à vraiment adorer. C'est une permanente classique, directionnelle, euh, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est ma salariée qui l'a enroulée. Je ne suis pas très très fort en permanente. donc euh... À partir de là, ben, comment euh, à partir d'un service qui est dit classique, on arrive à moderniser le truc, à le conceptualiser. Euh, notamment grâce là, à l'aérographe d'AirCloud qui, qui se prête bien au jeu pour ça. Donc voilà, bon ben si tu es intéressé pour voir un petit peu la permanente du futur, ben regarde la vidéo. On en reparle après. carte sur toutes les bouteilles du club d'être I'm sure. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as découvert quelque chose que tu connaissais pas des masses euh, et puis que ça te donne envie d'essayer. Après euh, je préfère ajouter quand même quelques points, c'est que là on l'a fait sur une permanente classique pour avoir un résultat à limite euh, pour mélanger un peu du rétro avec du moderne parce que le but, euh, comme tu l'as bien pu le comprendre, c'était d'obtenir euh, une belle ondulation, en fait un, un résultat mini vague mais qui tienne bien mieux donc euh, voilà pourquoi on l'a fait comme ça là euh, si tu veux le faire sur une permanente plus serrée ben, ce qu'il faut que tu saches c'est que tu dois réduire absolument la taille de tes bigoudis par rapport à la boucle que tu veux puisque forcément ça fait quelque chose de plus souple que ce que tu pourrais avoir à l'éponge mais tu auras un cheveu qui sera toujours en meilleure santé que si tu l'avais fait à l'éponge euh, après, à côté de ça, si tu veux juste obtenir des ondulations sur un cheveu un peu plus long, un peu plus carré et tout, tu utilises euh, les, les, les rouleaux un peu plus larges, tu, euh, tu disposes vraiment ta permanente comme tu as envie de l'avoir et euh, tu crées tes effets justement avec euh, l'aérographe et tu peux obtenir des effets, mais euh, des multitudes et multitudes et multitudes d'effets qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Après, à côté de ça, on va je vais faire une autre vidéo bientôt euh, dans laquelle je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir utiliser les plex dans tout ça, comment tu vas pouvoir les exploiter, comment tu vas pouvoir te permettre d'onduler aussi sur un cheveu qui est extrêmement décoloré, parce que ça, nous, on le fait aussi. Donc, euh, on arrive à mélanger des permanentes, des déco, enfin, ou des défrisages et des déco, enfin, voilà, on arrive vraiment à, à mélanger des services que je refusais de faire euh, avant d'avoir des plex entre les mains. Euh, et aujourd'hui, c'est totalement possible, et on a des cheveux, quand même, qui restent vraiment nickel du début à la fin, en respectant vraiment pas mal de règles. Donc, toutes ces règles-là, je vais essayer de les mettre en vidéo, j'ai pas mal de vidéos qui attendent d'être montées là euh, sur euh, la décoloration, sur euh, l'utilisation des plex et tout ça mais bon tu peux comprendre là au mois de décembre, euh, pas mal de boulot, là il est 21h j'essaye de boucler celle là pour quand même pouvoir en reposter une là mais euh, très très vite, euh, surtout à partir de janvier ça devrait se calmer à partir de la deuxième semaine donc là à partir de là j'aurai peut-être un peu plus de temps pour, euh, pour faire le montage et donc euh, euh, M'occuper un peu de, de vidéos qui sont en attente et qui pourraient t'intéresser, Passer du rouge au blanc, euh, euh, utiliser les plexes, ben justement, notamment pour pouvoir utiliser de la, de la permanente et de la décoloration en même temps. Colorer les cheveux, utiliser des colorations, flash, tout ça. C'est des vidéos qui vont arriver. Il euh, y a d'autres vidéos qui seront destinées aux particuliers aussi, qui vont arriver pour laisser pousser les cheveux plus longs. Il enfin. y a pas mal, pas mal, pas mal de choses. Donc, pour pouvoir euh, être averti en temps réel quand ces vidéos vont arriver sur ma chaîne YouTube, bah, je t'invite à t'abonner. Tu vas voir ma petite tête là qui va apparaître en bas de l'écran. Donc, t'hésites pas, tu cliques dessus, tu t'abonnes. Et comme ça, dès que je ressors une vidéo, ben hop, tu seras averti. Et puis, ben, le jour où je sors la vidéo, qui t'intéresse mais ben, Tu seras bien content, voilà, donc euh, et si tu as envie de voir euh, certaines choses ou si tu as des questions, si tu as envie que j'approfondisse, parce que peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair, ça se peut, hein, je débute euh, sur YouTube, donc, euh, s'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais bien que je passe un peu plus de temps ou que j'explique un petit peu davantage, et eh ben n'hésite pas, pose des questions dans les commentaires, soit je refais une vidéo, pour essayer d'être un petit peu plus clair s'il y a besoin ou alors j'y répondrai, euh, répondrai avec plaisir euh, sous le commentaire. voilà Donc euh, ben, je te remercie d'être là, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à parcourir d'autres vidéos et puis je te dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao